Monsieur le maire, monsieur le rapporteur, chers collègues, de très nombreuses familles sont touchées par l'augmentation du prix de l'énergie qui a commencé avec le gaz il y a quelques jours. Bientôt, ce sera le tour de l'électricité. Dans un secteur dérégulé et largement ouvert à la concurrence, la facture ne cesse d'augmenter. Cette augmentation va également avoir un impact important sur le budget de la commune et nous rappelle que la rénovation énergétique n'est pas seulement une évidence environnementale, c'est également une nécessité économique et sociale. Le partenariat qui nous est présenté ce soir vise à faciliter la rénovation énergétique des bâtiments de la ville. C'est un élément incontournable de la transition énergétique. Il ne suffit pas d'augmenter la part des énergies Renouvelable dans la production globale d'énergie, il est indispensable de réduire la consommation d'énergie partout où c'est possible, mais cela doit se faire en garantissant le confort thermique des bâtiments afin de préserver les conditions de travail des agents et les conditions d'accueil des usagers. Nous nous, nous nous félicitons de l'engagement de la municipalité en faveur de la transition écologique et sociale et c'est donc tout naturellement que nous allons voter pour cette délibération. Je vous remercie de votre attention.